Tout le monde, c'est Shirelle. Vous pouvez entendre que je parle mal. Oui, je sors d'une opération chirurgicale de la mâchoire, donc j'ai un petit peu de mal à parler. Mais je tenais à vous montrer cette démo. Ne vous inquiétez pas, ça va passer petit à petit, il faut être patient. Donc, euh, on est sur la découverte de Wild Flower. Date de sortie prévue en 2022. Wild Flower est édité et développé par le studio Dry doc Ply Ltd. Nous allons incarner Tara qui retourne à, à Wildflower pour aider sa tante après des années d'absence dans une aventure magique. Le jour, nous devrons aider notre tante et les villageois via des quêtes et des défis. La nuit, nous lancerons des sorts. Euh, nous allons devoir connaître les nombreuses personnalités de la ville et percer le mystère euh, local. Un jeu que je trouve à, à peu près similaire au niveau graphisme entre autres euh, de My Time porter Portia. Et c'est un jeu, je trouve, tricky, oui, on va le voir. Et on est parti pour une nouvelle partie Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wilde's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? <laughs> uh, no. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it! Rusty old crank. <laughs> I ought to blast you. <laughs> not a bad idea, actually. My charm will bind, burn, and unwind. <laughs> Look at it go. Uh, Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee. <laughs> I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Uh, well, oh, now that you mention it, uh, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds, and I can get them planted? That would be a good start. Here's the seeds. Just head over to one of the garden beds there, and and scatter them about. You're a natural. Now you'll need to water them if you want them to grow. You can fill it up at this old well. There now, that should do it. They'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms how would you like mushroom soup for dinner mm, is it the same one you used to make when i was little because if it is yes please <laughs> lovely you'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little wait we have to pick the mushrooms ourselves <laughs> oh this isn't the city honeybee besides freshly picked mushrooms taste better yeah if they're not the kind that poison you you'll do just fine <laughs> i'll do my best is there anything else i can do for you well if you wanted to get some new seeds in town it might be a good time to stop by and see the mayor introduce yourself he's at town hall a big building in the center of town with a flag above the door you can't miss it I'll take good care of you and this farm, Grandma. I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee. All right, here I am, farming. <sighs> this place has changed so much. It'll take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if city life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. Alors, je reprends euh, pour montrer en haut, vous avez le jour et l'heure. Ici, vous avez la carte du monde. Il va falloir effectivement découvrir certains endroits. Ici, le centre de la ville, ici où on est situé. Ensuite, ici, vous avez votre journal de quête, Parce que oui, vous allez avoir des mystères à résoudre, mais aussi des quêtes dans le premier onglet. Ici, vous avez les personnages de la ville. Vous aurez des missions aussi pour les découvrir et les apprendre à les connaître. Et ici, euh, tout euh, ce qui est artisanat, ce que vous allez pouvoir construire au petit par rapport au jeu ou acheter au niveau du village. Donc, on continue l'aventure. Et après, vous voyez en haut à droite, vous avez votre argent. Donc là, on doit aller chercher des champignons. Donc il y aura pas mal d'endroits à débloquer, à visiter, et à voir combien la démo dure Elle est disponible jusqu'au mois de juillet. Et le jeu sortira donc en 2022, mais il n'y a pas de date précise. Voilà. Donc on va aller ramasser nos champignons. Alors, vous pouvez le jouer à la manette comme au clavier, il hein, n'y a pas de problème. tant que vous n'aurez pas euh, fait certaines actions ou défis du jeu vous voyez par exemple là le pont est cassé on va sûrement avoir une une mission peut-être pour le, pour le réparer mais pour le moment on ne peut pas alors vous l'avez compris, vous l'avez vu euh, au niveau de la du début du jeu on a pu voir que ben, notre grand mère elle était sorcière ça fait bien en parlant comme ça. La mâchoire opérée. Je désolé encore. Euh, donc elle euh, est sorcière. Donc nous le sommes aussi. Donc la nuit il va se passer des choses étranges. Alors on continue. Donc là on devra réparer certaines choses dans la mine, le pont sûrement. On va continuer. Donc on va ramener les champignons à notre grand-mère. On peut les utiliser en cuisine. Ah, spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up if you know where to look. Have you found any mushrooms? Will these work? Those are nice plump ones. <laughs> You're a natural forager. When I was out searching, I came across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside, remember? <laughs> I told you that, did I? <laughs> It was a, a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The wood in the supports rotted clean through. Shame. I'm sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. I'm a bit tired just now. Potatoes will take a while to grow. Keep watering them. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire euh, Les champignons, c'est fait. Euh, va voir le maire à la mairie au centre de la ville. Continue au chemin qui va à l'est. Je vais avoir un grand drapeau, ok Hello! Welcome! Welcome, welcome! I am Mayor Otto Soft, and you must be the new voter! I mean, neighbor! Uh, hi! Uh, yes, that's, that's me. If there is anything you need, I'm the one to speak to. We're a friendly town here at Fairhaven. We want to make sure you're settled in well. To that end, we want you to meet everyone, so we've made it a little game. The fine Fairhaven folk will let me know after they've met you. That way, I can give you a prize after you've met everyone. It's really quite clever and progressive. <laughs> Plus, a little bit creepy. <laughs> You're funny. Anyway, come and see me after you've met everyone. Alors, le jeu des rencontres, le maire voudrait te, te faire rencontrer tout le monde au village. Apparemment, c'est une sorte de jeu, on va confirmer. Pour l'instant, on en a rencontré, ça s'affiche 3 sur 22. Donc, on va aller se balader un petit peu dans le village. Angus. me I sur the Angus an baking battles. Oh, bakery claim fame. Donc 422 ici au niveau des relations, on peut voir le nombre de personnages qu'il y a dans le jeu à découvrir pour le moment. Donc il y en a quand même pas mal. Donc on continue. Fermé. Ok. Alors là, sur le panneau d'annonce, il va falloir trouver des bouts de bois à les ramener. De la terre, des champignons, quand on se baladera. Donc je pense que c'est des commandes qu'il y a sur, euh, sur le petit panneau, là. C'est pour ça que ce jeu me fait énormément penser à My Time à Portia. Donc ici, 9h à 17h, c'est fermé. On va aller là. Oh, hey, you're new here. I'm Sebastian. Who are you I'm Tara. I just moved here to help up my grandma Hazel. You know her? Oh yeah. Hazel's cool. Like for a grown up. Oh, I'll see you around. Thank him. So then do how's it going? I'm Damon. You're Hazel's granddaughter, yeah? How did you guess? You got the same eyes. They say, I'm beautiful, but I don't suffer fools. I'll take that as a compliment. <laughs> I run the bar. Stop by for good vibes and a sympathetic ear any old time. Yeah, thanks. Awesome. Oh, hey, bro. Damon, I want to settle up the last night. Sorry I didn't have it on me at the time. <laughs> That's all right. I knew you were good for it, but, uh... <laughs> Thanks. Fish just haven't been biting lately. But I got out of the floating for a week. <sighs> I wish you hadn't told me that. Your son already has it out for me, Bruno. That's not so. He's just a teetotal, it's all. And who's your new friend here? Guten Tag. You're Hazel's granddaughter, aren't you? Yes. Are you German? And also psychic? <laughs> I'm Bruno. Don't actually speak much in my native tongue, but. I try to keep up some traditions, and you're just the picture of your grandma when she was a girl. I am? Um... Yeah. She was a real spitfire back then, too. Hasn't changed much. I see you met Damon. Tara watch out for this boy. He's trouble. Hey, I'm trying to make a good first impression here. Do you mind? I'm Kim. Hey, Kim. I'm Tara. I just moved here from the city. Oh. So what sent you screaming from the city? Dead end job? Associated pass on dating apps? Both, to be honest. Everything in my life kind of fell apart all at once. Ugh, the city is truly a buffet of hot garbage, isn't it? <laughs> I know that shouldn't make me hungry, but it does. Are on the butcher. We only sell humanely treated animal products. Right now, I have to source the meat from off-island, but we'll hopefully get a new rancher to move here soon. Cool! Nice to meet you! There you are! Oh, and Tara, too. Wonderful. Tara, this is my husband, Parker. Hi there. Hey, Parker. Tara, I can't wait to buy your fresh crops. And if you need seeds, I can sell you whatever's in season. Oh, Parker, we need to talk about the kids. They were giggling over breakfast, so I searched Finn's backpack and found a whoopee cushion in there. Again. <laughs> I, I mean, that's, that's terrible. Uh, see? That's the problem right there. You think it's funny, and I have to be mommy cop. No, I'm taking this seriously, really. <laughs> okay, whatever. You can be the one to go to the next parent-teacher conference. I'm tired of getting stared down by Vanessa. My mom said I should make an effort to make you feel welcome in town or whatever. So, um, hi, I guess. <laughs> I'm Juliet. Hey, Juliet. It's nice to meet you. Okay. Bye. Welcome to the island. I am messenger Cameron Connor. Hey! As one newcomer to another, please, let me know if there's anything I could do to help. Welcome. I am Vanessa Soft, First Lady of Fairhaven. Pleasure to meet you. How is your grandmother doing? She's... well... to be honest, she's not doing too well. That's why I'm here. It's wonderful that you came to help her out. Do let me know if there is any way I can help. Hey there, kitty. Alors la nuit tombe, on sait que la nuit, on va avoir des pouvoirs. Donc on va rentrer à la maison directement. On finira de rencontrer les villageois plus tard. On va voir ce qui se passe la nuit. Donc on va retourner voir notre grand-mère. Donc au niveau des développeurs, ils avaient mis que c'était leur tante, sa tante. Et apparemment, ah, c'est sa grand-mère. Donc, on va vite rentrer. Hey, I'm Tara. Oh, the new girl, I'm Frances. Ah, oh, Chante. Oh, you speak French? Well, no, I speak Spanish though. Bienvenue to our little seaside pueblo. Gracias. Oh, hi! Oh, Sophia. Hey Sophia, Ok, donc on en est à 14 sur 2 il nous restera quelques-uns à voir donc on rentre vite faudra penser tous les jours à arroser donc euh, les patates okay. Okay. On pourra qu'on achète des graines. Hein. On va regarder ce qui est un petit peu autour de nous à l'outer. Je pense qu'avec l'atelier, après on pourra faire des choses. Ça, je pense qu'on va devoir le réparer. the barn. This is it? I went looking for it, but I, I wasn't sure. Remember the time I helped Bessie and she kicked over the milk bucket? I hid in the barn because I thought you would be mad. <laughs> no use crying over spilled milk or a barn that got down in the storm i suppose i had to give up keeping cattle so does that mean this is yeah the chicken coop well, after merlin passed i didn't have a dog to guard the chickens and they kept getting picked off i chopped up the coop for firewood oh that's a shame do you think we could restore them oh, i'm sure we could but after that old ranch closed up the nearest place to get more animals is Miles away. If Mayor Otto would bestir himself to do something about that, then fixing up these buildings would be light work for barber. Okay. Et au niveau de la carte, donc, on a ouvert à gauche. Peut-être en remontant ou en descendant. Voilà, Il se fait tard, bientôt, allez se coucher. Ben, on va aller se coucher. Et on se retrouvera à la journée suivante. Donc, je trouve que c'est assez, vous me direz, similaire. Mais à My Time à Portia, il faut aller dormir à des heures précises. Euh, et au niveau des quêtes et des personnages, je le trouve assez kiwi. Il est assez intéressant. Donc on va aller se coucher. Mmh, mmh. Un être bizarre avec un portail bizarre. Ok, nouvelle journée commence, donc on va aller voir la grand-mère. Oh okay. Oh, I'm just kidding, Honeybee. Now I have another chore for you that would be a great help if you don't mind. Of course, Grandma. What is it? Some wood for the fire would be nice. Nice is still cold in the spring around here. Could you go and find a couple of the big old logs lying around the farm, chop them up for me, and bring me the wood? Sure thing, Grandma. Uh, you'll need this to get started. Alors il nous faudra deux bûches hein. Trois bouts de bois okay. Et au niveau des patates Ok on va aller arroser les patates. Alors, je pense qu'on doit pouvoir... Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire alors, l'inventaire, on a de la nourriture, on a trois bois, un champignon, une fleur, matériaux de construction, une hache rouillée, les rondins, ok. Et là, on va regarder au niveau de l'atelier. Donc, on peut faire un bac à potager, un bac de compost pour le moment ok Et Ici, je peux couper du bois ok alors est-ce que si voilà je me place dessus j'ai pas besoin d'aller dans l'inventaire chercher la hache ça va le faire d'elle-même donc par contre faut rappuyer à chaque fois on joue à la manette hein. une sur deux on récupère a voilà, tout ce qu'il faut. Alors, on ramène ça à Mamie. Oh, that wood looks nice and dry et ready à burn. Right. Thank you for, doing that for me trouble. Whew. It was hard work, though. Oh, look at you. You're plum tuckered out. What do they teach young girls in the city these days, anyway? If you work too hard and don't keep an eye on your energy, you're likely to pass out. But there's an easy solution. Good old-fashioned country cooking. Here's another serving of the soup I made earlier. It'll fish you right up alors c'est un petit peu comme je vous disais dans My Time à Portia, pareil quand on a plus de stamina ou d'énergie on ne peut plus rien faire, et il faut manger, donc là pareil, il faut manger pour récupérer de l'énergie donc on va, hop Donc ici, donc, on a les patates à arroser tous les jours, le bois c'est fait, il nous reste encore à rencontrer des, des villageois, on a rencontré tout cela. il nous en reste 8 à, à rencontrer ici. Donc on peut euh, construire pour le jardinage du bac à compost ou du bac à potager, au niveau de la cabane à outils, on peut faire un presse-papier, un kit à bougie, un extracteur de jus. Un baril de fermentation et il y aura encore euh, d'autres recettes à débloquer au niveau de notre inventaire donc on va manger euh, hop, une soupe et hop notre énergie remonte à fond donc c'est très bien c'est vegan hein allez on est reparti nous balader on va essayer de rencontrer euh, les villageois qu'on n'a pas vus jusque là, on lootera quelques trucs sur le sol euh, si besoin. Des Ici, de toute façon, il n'y a plus rien. On va retourner vers la ville et on va essayer d'aller rencontrer ben, d'autres euh, personnes. Alors, on n'avait pas vu de la forgeron. Ah, hello there. Nice, nice to see, see a new face face around here. Around here. Hi. Hi. I'm Hazel Hazel, Wild, Tara. Oh, Hazel, Hazel was so so to me mine. So supports Sorry, <laughs> I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots and upgrade any of your farm tools for you. On peut voir aussi que sur les boîtes aux lettres, on a le nom des résidents. Ici. On va continuer à se balader pour essayer de découvrir les autres villageois. Mais il n'y a pas d'interaction spéciale avec la cloche. En tout cas, pour ceux qui aiment les jeux tranquilles, reposants, je peux vous dire que là, c'est le cas. Alors, la bouchère, on l'a vue. On va peut-être aller un petit peu sur la gauche pour voir un petit peu. Le bord de mer. Par contre on ne peut pas tourner la caméra voyez plutôt ça nous avance mais on peut pas faire des demi-tours c'est pas plus mal ici. ça y est on a un petit crabe là on peut rien faire non et il nous croque pas les pieds c'est bien hop ici connard Je sais pas si une fois que le cœur sera bien monté, on l'adopte pas. Enfin, il va pas venir habiter chez nous comme dans My Time à Portia. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est un petit jeu kiwi qui a euh, du potentiel. Donc là, je vous rappelle que c'est la démo. Il n'est pas encore sorti. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est un petit jeu qui en vaut le détour. Il faudra voir le prix à sa sortie. Mais vous me direz en retour euh, ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un jeu détente et très sympa. Je trouve autant au niveau des. On pourra pêcher, je pense aussi. Autant au niveau des graphismes que du jeu en lui-même. Alors, on a découvert en bas l'île. Donc, on va aller faire un petit tour au fort. 14h40. Et on a vu que la nuit, on a eu un étrange un étrange personnage avec un portail magique Et Là, je peux pas y aller je pense qu'on devra réparer tout ça hein, dans, le, dans le jeu quand il sera sorti il y aura pas mal de choses à faire on va ramasser des coquillages je pense qu'on peut les revendre aussi, les crabes on pourra les chasser parce que là pour l'instant je peux rien faire. Ben, alors je remonte, je peux pas sprinter. Hop. Hop. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'il y a Il y a un personnage, il a un potager lui gigantesque. Hein? Hi! I'm Tara. He's a wild granddaughter. Nice to meet you. No, I remember you. You used to, to run, run past, past my farm, farm on the way to the beach, beach when you were little. Yes! And Grandma always told me to mind that I didn't trample your crops. You're Thomas, right? Yep. Gosh. Your farm has the most stunning view on the whole island. I'm not selling. I il n'est pas gracieux, le monsieur. On peut pas on peut pas prendre euh, ce y a chez lui, je suppose, hein, non OK. En tout cas, il a une ferme assez balèze. On va ramasser ça, ça ne se tombe jamais. Ici, qu'est-ce qu'il y a Alors, on va remonter. Là, je pense que c'est une maison abandonnée. Ouais. Avec un poulailler abandonné aussi. Une grange abandonnée. Ok. 17 sur 22 il nous en manque un j'ai vu un personnage passer ici on a vu alors, repartir vers la ville. Hein. Lui on l'a vu. Hazel je suis Amira, le docteur ici à Fairhaven. J'ai été de votre grand Oh, wow, merci. Je suis Elle est d'avoir une de Je veux dire, 18. Là, les deux qui sont assis, on les a vus. sa bouchère là c'est le ponton où on est arrivé je vais aller voir dans le cimetière il bon, n'y a pas grand chose à voir peut-être la nuit il y aura des choses bizarres. Donc on va se retourner vers la maison un petit peu. Donc euh, comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas sorti. Ah, bois de fer raven. Dans le bois, il va y avoir plein de choses à récolter. De la pêche, comme je vous le disais. Et le fameux portail qu'on a vu tout à l'heure pendant la nuit. Et comme on est curieux, on va aller voir. On voilà, va ramasser champignons vénéneux. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On va aller voir. Le petit chat, c'est le même. Alors... Il y a Qu'est-ce que c'est Au niveau de la map, on a découvert en haut, euh, il, nous reste encore, il faudra qu'on arrive à traverser ce portail pour pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc on va remonter un petit peu par là et on en restera là-dessus. On continuera euh, la partie 2. Donc je peux couper des arbres encore ici. Tout, tout a l'air de se passer là. y aller la mandragore je pense qu'il y aura des petits des petits insectes aussi qu'on peut qu'on pourra attraper On peut pêcher. Pour ça, je pense qu'il faudra qu'on ait la canne à pêche. Hop. Oh non, je voulais pas couper l'arbre. C'était la main. Donc... pardon que je voulais. Oh, il se fait tard. Je vais pas avoir le temps de rentrer. Je sais pas comment ça se passe. Quand je ne rentre pas à temps. Est-ce qu'on me met au lit direct ou pas Donc on en restera là de, de la première partie. En tout cas, moi, je le trouve très sympa et très relax, très cool. Ici, euh, hop. Voilà. Ici, on donne le bois. Et ça nous a donné des pièces. Donc faudra regarder régulièrement le tableau pour aider les villageois. J'ai dépassé l'heure. Je vais me faire gronder par la grand-mère, je ne sais pas. on va au lit et on en restera là pour la découverte de cette première partie donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire ce que vous avez aimé de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et de le mettre dans votre liste de souhaits steam sachant que le jeu n'est pas encore sorti mais ça va pas tarder voilà donc vous pouvez jouer à la démo je crois jusqu'au 1er ju juillet si ça vous tente en tout cas on se retrouve pour la partie 2 encore une fois je m'excuse j'ai du mal à par parler suite à l'opération mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Je vous fais en tout cas de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour la partie 2. Bye bye